break the silence vers son couloir. Départ euh, de la première manche euh, du championnat des trois ans avec Break the Silence très sollicité. Il y a également Take on Me, surtout Vaz Illusion. Alors Break the Silence va tenter de se rabattre à la cour devant Vaz Illusion. Puis il y a Domino Rule, Oxford Blue, Take on Me, euh, derrière Footy Goal et Global Spectrum avec Vaz Illusion qui est parti euh, donc devant Break the Silence. Puis il y a Domino Rule, uh, Take on Me, Oxford Blue, un peu plus loin Footy Goal et puis global Spectrum, Les chevaux ne vont pas tarder à tourner dans la ligne droite finale. Avec toujours Vaz Illusion qui tient le bon bout. Break the Silence maintenant à sa poursuite. Puis il y a Domino Rule, take on me Oxford, Blue Footy Goal. Uh, aura beaucoup de terrain à couvrir avec Vaz Illusion qui part face à Break the Silence. Vaz Illusion, Break the Silence. Vaz Illusion devant Break the Silence, Footy Goal. revient de l'arrière. Pas encore là, Captain Falcon, voilà, c'est bon. Et c'est parti pour cette première épreuve 1400 mètres. Captain Falcon sollicité à l'intérieur à Paris, à mardi pour prendre le train à son compte. Sarah Secret, Dunzey, Ménalush Venture. On retrouve Rochester qui tente de se cacher en 6-7e position devant lui. Internet Kid, Groban sur les barres. Ensuite, à l'arrière, Double Gratitude, Newsman, Northern Rebuild, Croche, Bawan Soufol ferme le cortège. Les fantômes la descente. 950 mètres à parcourir. Captain Falcon et Mamdi avec une longueur d'avance donc sur Menalush, Venture, Groban, Internet Kid qui joue de la tête se montre ardent en épaisseur. Sarah Secret, Dunsey. Mais c'est calé en sixième position sur les bars, suivi de Rochester parmi les favoris de cette course. À l'arrière, Double Gratitude Newsman va commencer son effort avec Jamie Arali au Seine et en queue de peloton toujours Northern Rebel à la rue du gouvernement. 500 mètres à parcourir maintenant avec l'avantage toujours à Captain Falcon et qui laisse une très très bonne impression devant. Minalouche Venture, Corban sous pression, Sarah's Secret également. Newsman est lancé de loin. On retrouve Internet Kid, Dunsey Double Gratitude en pleine ligne droite avec Captain Falcon qui tente de repartir, on fait l'effort notamment avec Rochester qui s'extirpe du peloton. Captain Falcon, Rochester Dunsey va bien terminer également. Captain Falcon qui cherche la ligne d'arrivée. Captain Falcon, Rochester, Captain Falcon va l'emporter devant Rochester. Départ de la deuxième épreuve, Into the Mystic, bien parti en pleine piste. Il y a Gordonstown également là, son compagnon d'écurie. Gordonstown, Into the Mystic, Winterguard, Yankee Force, Loosen your tie, Secret Circle, Xenom, Manolette, Forzaim et finalement Chosen Way. Avec Gordonstown qui contrôle bien la course, Into the Mystic euh, n'est pas parvenu à se placer. Donc à l'intérieur, il y a Winterguard, le favori euh, qui se comporte très très bien. Yankee Force, euh, puis on retrouve Loosen Your Time, Manolette, Secret Circle, Forzaim Xenon et Chosen Way, Gordon's Town. Donc, belle allure à l'avant avec Into The Mystic. Ensuite, on retrouve Yankee Force devant lui. Tout juste le favori Winter Loosen Your Time, Manolette devant Loosen Your Time. Secret Circle, on peut distancer, euh, tout comme derrière Forzaeim. Ensuite, il y a Xenon et Chosen Way. Ces chevaux ont des difficultés, bien sûr, à revenir. Attention, Gordonstown va tenter de s'échapper à l'entame du dernier virage avec Wintergard qui fonce sur lui. Manolet arrive à l'extérieur. Into the Mystic est en difficulté. Loosen your tie. est parti avec assez trousse. Winterguard et Yankee Force. Wintergard a mis le nez devant. Winterguard va se démarquer de ses adversaires. Wintergard va confirmer ses très bons débuts chez nous en s'imposant devant Yankee Force Gordonstown et Loosen. C'est parti pour cette euh, troisième épreuve, 1500 mètres à parcourir. Bon départ, Sea Dance, Memphis Mafia, Moonrise Sensation, Paddington Sluck est sollicité, Edge of the Sun. Ensuite, on retrouve Potawa, Tommy, Al Sakram, Osrino. À l'arrière, The Byzantine Viking Trail, Sea Dance. Avec Sonaram pour diriger les opérations devant Sluck qui n'a pas réussi à se placer dans le sillage de Sidan sur les barres. Donc il évolue à l'extérieur de Memphis Mafia qui est en parcours idéal en troisième position. et of the Sun va essayer de se caler devant. Moonrise Sensation, pas possible puisque Bogirotti garde l'intérieur. Al-Sakra, on retrouve Potawatomi de Byzantine qui court caché. Mosrino en retrait avec Viking Trail qui ferme le cortège. Environ 700 mètres à parcourir dans cette épreuve. C. Dance toujours en solide meneur devant Paddington Slot qui force l'allure. Parcours idéal pour Memphis Mafia. Deux, trois longueurs à the Sun est sous pression. Moonrise Sensation euh, qui euh, évolue maintenant quatrième position va se rapprocher. Potawatomi le sacre à Sacra de The Byzantine. Mosrino lancé euh, de loin va essayer de se rapprocher à l'arrière. Viking Trail les tamme bientôt le dernier virage avec C. Dance lancé maintenant par... Sonarra, Memphis Mafia, l'extérieur, Moonrise Sensation va essayer de faire l'effort. Mais Sea Dance qui a toujours l'avantage sur Memphis Mafia. Mais Moonrise Sensation, Al Sakra n'est pas mal non plus. Mais personne ne battra Sea Dance euh, comme attendu qui va se diriger vers la victoire devant euh, Memphis Mafia, Al Sakra de Byzantine, Viking Trail. Moonrise. La quatrième épreuve. Et puis Hubble. Départ de la quatrième épreuve. Hubble sollicité à l'intérieur, bien sûr. Captain Flint également a bien parti. Seattle Kid complètement en épaisseur et Big Voice Jack. Alors, pour l'instant, Hubble donc, tient la corde avec Big Voice Jack, Captain Flint. Puis on retrouve donc uh, Cancelo, voir wow, qui va essayer d'améliorer sa position, mais il se retrouve pour l'instant uh, à l'arrière-garde, à la deuxième moitié uh, du peloton. Euh, avec euh, Mambo Rock, Choir of Angels, Bernardini, avec euh, toujours l'avantage pour Hubble qui contrôle bien la cause devant Big Voice Jack, Captain Flint, et puis on retrouve euh, Seattle Kid euh, qui se retrouve euh, bien placé, euh, il y a Charleston Heroes, sans oublier Rocky Knight, uh, Council of War, Mambo Rock, Choir of Angels et Sir Bernardini. L'avantage pour Hubble, dans ces conditions, il est très difficile à reprendre Hubble. Big Voice Jack euh, tente de s'accrocher, Captain Flint toujours bien placé à l'issue d'un beau parcours. Ensuite, Charleston Hero, Seattle Kid, Rocky Knight, Conchal of War, Mambo Require, Avengers c'est ça Bernardini à l'entame du dernier virage avec Hubble qui va lancer le sprint final à ses trousses, il y a Captain Flint, Charleston Hero, Big Voice Jack perd du terrain. Hubble est parti avec Captain Flint qui va tenter un retour, mais Hubble a toujours l'avantage complètement à l'extérieur quand je le vois. Hubble toujours devant. Captain Flint à l'extérieur. Captain Flint qui est devant. C'est un bon cheval. Là. Brilliant disguise. Bientôt le départ. C'est parti pour cette euh, cinquième épreuve. 990 mètres. Départ lent, Cazar. Bon départ pour Edge in Blue. Également Prince of Venice sollicité par Soufollo Steen. Brilliant disguise, uh, Prince of Persia, uh, on trouve Pop Icon, Silken Prince. Kazar en queue de peloton. Alors Hedged in blue avec Swapnilraman qui a l'avantage à 600 mètres de l'arrivée sur Prince of Venice. On retrouve Hestin, Prince of Persia va se rapprocher. Les nouveaux assez difficiles sur le Crossing Brilliant Disguise, notamment Popeye. Ken Kazar va essayer de se rapprocher. Et Silken Prince, 300 mètres de l'arrivée. Les entament le dernier virage. Hedged in blue avec Prince of Venice. Prince of Persia va chercher maintenant le passage à l'intérieur en pleine ligne droite. Hedged in blue, Prince of Peshire Foncer foncé sur lui à l'intérieur mais attention au milieu de la piste à Heistin également Heistin avec Prince of Push qui tente de revenir. Heistin quel avantage? Prince of Push à termine fort Heistin Prince of Push yeah, ou Heistin arrivé serré ici Bon départ pour cette septième épreuve Lutte pour le commandement bien évidemment avec Mars J qui met le nez devant il y a Copenhagen, Carlton Heist, Joss Tiger Également là, et puis Nicholson, Starsky et Hard Wired. Copenhagen garde la corde. Stephen Donahue décide maintenant de partir avec Master G, Carlton Heights, Copenhagen, Jules Steiger, Nicholson. Puis il y a Starsky et Hardwired, toujours en queue de peloton. Master J a une lutte, hein, sans merci, avec uh, Carlton Heights. Puis il y a Copenhagen, lui retenu par Bernard Federer. Jules Tiger à son extérieur. Puis Nicholson, il y a Starsky, Hardwired, en tout cas un peloton très groupé. Tout est possible dans cette septième épreuve. Master J. tient le bon bout pour l'instant. Carlton Heights, Copenhagen. Charles Tiger, Nicholson, Starsky et Hard Wired, bientôt 400 mètres à parcourir pour Master J. Carlton Heights, Copenhagen. Donc, en embusquette, il y a Joel Steiger maintenant qui met la pression autant pour Nicholson. Ensuite, Hardwired, les chevaux entrent dans la ligne droite. Master Jade, dominé à l'extérieur par Carlton Heights en pleine piste. Nicholson, Joel Steiger. En tout cas, belle arrivée ici avec Hardwired qui émerge à l'intérieur. Nicholson en pleine piste. Hardwired Nicholson. Hardwired Nicholson. Ensuite, on retrouve... C'est parti pour cette huitième et dernière épreuve de la journée, 1600 mètres à parcourir. Bon départ, Crushing Force. On retrouve euh, Gray Gain, Eagles Vision, Flowerscape, euh, qui va se mettre euh, à l'extérieur de Gray Gain. Ensuite, Samantha Sabian Husky, lead singer, qui évolue en sixième position, Dream Forest. Et à l'arrière, Mr. Green Street. Crushing Force, euh, donc, euh, que Dinesh euh, Souffol tente euh, de ramener. Crushing Force. Avec une demi-longueur d'avance sur Flowerscape. Gray again à suivre sur les barres en troisième position. Flowerscape va se mettre devant Gray again maintenant sur les barres. Eagles Vision à l'extérieur. Sibiron -E Husky. Gray again finalement est cinquième. Lead singer. Ensuite Dream Forest et Mr. Green Street. Les chouans entament la descente. 800 mètres à parcourir pour Crushing Force devant Eagles Vision. Flowerscape bien placé. Sous la montre d'Aliosen en troisième position. Cybern Husky évolue en dehors de Grey Again, lead singer Dream Forest qui va attendre tranquillement son heure. En tout cas, Mr. Green Street à la rue du gouvernement à 500 mètres de l'arrivée. Avec Eagles Vision qui talonne, Crushing Force qui est déjà sous la cravache, Flower Escape est lancé. Grey Gain, attention, il va chercher l'ouverture. Siberian Husky Dream Forest, lui aussi sera dangereux. Il va prendre le passage à l'intérieur, Lead Singer à l'extérieur, en pleine ligne droite avec Eagles Vision. Grey Gain, Dream Forest, Flowerscape Escape à l'extérieur est lancé. Dream Forest, avec Grey Gain, Mr Green Street a trouvé également le passage. Grey Gain avec Dream Forest, Mr Green Street, Dream Forest. Qui tu vas aller s'imposer devant Greg.